bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter Brian Brian c'est un jeune qui a actuellement 12 heures de conduite peut-être même un tout petit peu moins je crois qu'il est à 10 de mémoire et j'ai décidé de l'amener dans une agglomération un tout petit peu plus grande que celle dans laquelle on passe le permis de conduire puisqu'il s'agit de la ville de Pau alors l'avantage de Pau c'est qu'il y a de vrais ronds-points de vrais sens giratoires et ce qui est très intéressant c'est justement l'entrée de ces différentes intersections qui sont parfois assez compliquées c'est pas forcément évident de contrôler ses rétro, adapter l'allure se placer aussi correctement et puis justement quand vous allez rentrer dans décéder le passage si vous décidez d'y aller vous allez voir que c'est pas forcément évident il va falloir vraiment accélérer très très fort pour ne pas gêner les gens qui arrivent sur la gauche par exemple une fois que vous êtes à l'intérieur, c'est aussi compliqué de stabiliser son allure, puisque des fois, quand on a peur, on a tendance à accélérer, voire même ralentir. Et tout ça, ça va être dangereux par rapport à l'environnement qu'on va avoir devant nous, mais aussi derrière. Attention aussi au sens giratoire quand vous sortez. Il faut bien penser surtout à vérifier vos angles morts. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu. Encouragez Brian qui va passer le permis dans quelques jours. Aujourd'hui, son niveau est encore plus élevé. Personnellement, je trouve que c'est pas si que ça partagez la vidéo si ça vous a plu et encouragez-le dans les commentaires. Bon visionnage! Donc là, tu vois, c'est justement intéressant de voir qu'en fait le rond-point va vraiment être bien séparé. Donc on va suivre Dax. Ça va être où? Euh, la troisième sortie, oui. Ouais, donc placement gauche ou droit? Gauche. gauche, donc ça veut dire que là, voilà, petit coup d'œil derrière. Ok, et là, justement, tu as vérifié les rétros, le clignotant. Voilà. Et là, en fait, regarde, tu restes placé à gauche parce que tu vas à gauche. Et en fait, jette bien des coups d'œil. Premier coup d'œil, surveille devant toi. Voilà, tu fais comme si tu allais t'arrêter. Deuxième coup d'œil, tu surveilles devant. Ok. Troisième coup d'œil, on met le pied au-dessus du frein au cas où. Et on passe. Voilà. Donc là, tu restes à gauche vu qu'on va à gauche. Ok. Et tu vois, dès que tu as passé cette entrée, là, on déjà à droite. Voilà, et tu changes de voie. Ok. Et tu vois là on va pas se fixer que sur ce qu'il y a devant, mais on va déjà aller chercher au fond là-bas le passage piéton. Ça marche okay. Et donc c'est là où ça prend tout son sens. C'est-à-dire que tu vois au Laurent, bon, regardez un angle mort, il n'y a personne. Mais ici c'est intéressant. Donc as compris l'angle mort Ouais c'est bon. Ouais. Allez c'est très bien. Les jolis cyclistes, tu les vois à l'avance. Hein et là, regarde, on va essayer de bien décortiquer. Tu as plein d'infos, donc on te dit quoi Tu ne peux pas tourner de suite à droite. Passage piéton, un feu, et derrière, un rond-point. Donc attention, regarde, troisième, ok On va surveiller derrière au cas où on devrait s'arrêter. Le pied au frein, et là, tu et tu passes. Voilà, si tu es sur le feu, surtout, tu accélères et tu passes. Hein Allez, attention derrière. Voilà, c'est bien de l'avoir vu. Ok, toujours tout droit. Allez, freine juste un peu plus encore. Voilà. Bien l'angle mort. L'angle mort n'est pas mort. Donc Tu vois, c'est bien parce que tu l'avais vu tout seul à le motard. Allez, 70 la rocade. Et là, tu vas faire comme si tu allais vers l'autoroute. T'as pas mis la 4 Ah non, je en pas. Et l'écologie euh, Là, du coup, il n'y en a pas trop. Ça. <rire> Allez, dis-toi que tu arrives en même temps que la voiture bleue. Garde bien le frein comme si tu allais t'arrêter. Voilà Coup de chance ou anticipation euh, Anticipation, oui. C'est très bien Allez, surveille devant toi quand même pour pas perdre le fil. Ok, parfait Voilà, bouge bien les yeux. Restez... 18h. Donc là, tu comprends bien que tu es en train agglomération, mais cette opération est limitée à 70. D'accord. Maintenant, évidemment, on va voir. Allez, on commence à surveiller derrière. Et tu vois, si devant, ça avance pas, ce qui peut être intéressant, c'est de chercher quoi Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ici de plus rapide qu'une voiture les vélos ou les motos. Voilà. Donc tu as de la chance, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Et tu vois, là, si c'est compliqué, première déjà. Et tu gardes le pied gauche enfoncé. Et c'est très bien d'avoir gardé de la distance, comme ça, s'il te recule dessus, tu as le temps de réagir. Allez, on prendra Bayonne Tu vois, c'est là où tu vois aussi que les voies sont vraiment divisées. Ouais. Allez, t'as contrôlé, regarde, clignot déjà. Et tu vois, là, tu peux y aller. Hein. Ils vont tous dans la voie des autres. Enfin, dans la voie de droite. Donc, revérifie juste qu'il n'y ait personne. Ça passe ou pas Vas-y, écarte-toi un peu. OK. Tu vois, même si je grignote un peu la ligne, c'est pas trop grave. Surveille bien, surveille aussi le passage piéton ici. Voilà, tu jettes des coups d'œil. Allez, première, c'est trop court. Attends. Et quand tu vas y aller, il faudra surtout accélérer fort. La 2, tu la mettras là-bas, mais il faudra bien accélérer. Allez, vas-y. Trop tard, c'est pas grave. C'est pas grave, on attend. Donc là, on va essayer de voir aussi, quelqu'un va les bloquer. C'est-à-dire que là, clac, t'aurais pu y aller. Oui, c'est vrai. Quand je regarde là-bas. Il y aura des filles. Non. Allez, non. Là, vas-y. Non. Ah là, on y va. Non plus. C'est -ce pas grave, c'est compliqué. Les grands, ce hein, rond-point. Là, vas-y. Non. Ah. C'est pas grave, on va y arriver, on est aux heures de pointe. Ok, là, accélère fort, on est parti, c'est parfait. Voilà. Merveilleux, reste bien à gauche. Voilà, Bayonne. Petit angle mort déjà, angle mort, angle mort, angle mort. Voilà, fais gaffe à tout le passage piéton. Ouais. Bon, c'est super, n'empêche, hein. c'est un bordel monstre. C'est tout ce que j'aime. Parce que finalement, si c'est trop facile... C'est trop simple. Ah, moi, j'aime un peu moins moi. Ouais, ouais, non, mais là, après, c'est compliqué. Même moi, tu vois, je t'ai fait beaucoup changer d'avis. Oui, non, oui, non. Mais en même temps, un conducteur change souvent d'avis. C'est ouais. normal, parce que la conduite, c'est pas figé. Ça bouge. Bon, C'était pas mal. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien accélérer sur tout. Oui, parce que là, tu veux pas caler au milieu. Hein. Et donc là, tu bouges les yeux de droite à gauche, de gauche à droite, surveilles tous les passages piétons. Et normalement, ton feu, il est vert depuis un petit moment. On commence à surveiller derrière. Les pieds au-dessus des pédales. Ok, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. Coup d'œil derrière. Voilà. Et donc, tu vois, on s'est arrêté en troisième, mais finalement, est-ce que c'est grave euh, Non, vu qu'il n'y avait personne derrière. Voilà. Non, tu as surveillé derrière, donc du coup, c'est bon. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est planter les freins sans surveiller derrière. Ouais. Parce que là, si tu un motard, ça va pas aller du tout. C'est bien la GoPro, tu la vois pas ah. J'essaie de ne pas me concentrer. Non, non, faut pas s'angoisser pas avec ça. Non. Ça, c'est pas bien. Ça. Il a coupé la route à tout le monde. Salut Et donc, vu que c'est très large, tu roules au milieu Ouais, toujours glow. Ouais. Donc là, souvent, les grands axes comme ça, tu quasiment pas de priorité à droite. D'accord Les grandes routes comme ça principales, c'est quasiment sûr qu'il n'y a pas de priorité à droite. D'accord ouais. C'est plus dès que tu commences à tourner dans des routes secondaires. Hein Je pense que -rouge. Euh, Oui, il est vert depuis longtemps. À mon avis, il y a de grandes chances. Voilà. Allez, on tient bien le frein. Ok. Lâche bien l'embrayage et arrête-toi avant le sas pour les vélos. Ok. Et première déjà, comme ça, s'il passe au vert, on est parti. Tu passes par le point mort quand tu mets la première Oui. deux un, sans passer par le point mort Parce que le risque, c'est quoi C'est de mettre là la... Ah oui, la marche là, Non, la troisième. Non, hein la... Ah oui, la troisième, plutôt. Tu vois, parce que là-bas, il est devenu rouge, tout à droite. Ah ouais. Donc, il y a de grandes chances, voilà. Allez, accélère fort, surtout. On va bien pousser la première. Salut. Eh bien, il y en a du monde, on a choisi le bon sens de circulation, tu vois. Allez, je te le dis à l'avance, on va aller à droite au rond-point. Droite. Voilà. Allez, c'est pas grave. Accélère fort. Hi. Reste à droite. Rétro Kenyon angle mort. <rire> C'est pour ça, si tu es perdu, la main sur le levier. D'accord ça j'ai l'erreur. Allez, troisième quand même. Donc c'est pas grave, vu que tu as accéléré fort, en pionnier on y va. Ok ouais. On fait demi-tour. Donc rétro, cligno, placement. Allez. Donc demi-tour, hein, carrément. Allez, ralentis un tout petit peu. Comme ça, tu as le temps de contrôler à droite. Voilà. Tu vois, dans une vidéo, je me suis fait gronder. Parce que j'ai fait ce que tu viens de faire. Et l'élève avait raison. Il m'a dit, tu as regardé, tu as mis le clignot, tu as fait l'angle mort. En fait, on doit d'abord regarder, après mettre le clignot. Il avait raison. Ah oui. Toujours tout droit. Dis-toi que tu arrives en même temps que la blanche, les blanches. Freine encore un tout petit peu. Première, première, première, première. Accélère fort, on y va. Ouh, on a failli caler. Ouais, c'était limite Donc, reprise première, il faut bien tenir l'embrayage. Hein D'accord allez ouais, ça marche. Allez, reste bien à droite. Tu vois ici, le plus important, c'est le placement. Encore, encore, encore, encore à droite. Allez, les contrôles. Tu as vérifié l'angle mort hein Non. C'est bien, parce qu'ils vont nous le dire. <rire> les téléspectateurs vont nous le dire. Voilà, ouais, ça sert à vraiment sûr, <rire> Il est honnête, à ce garçon, c'est bien. Cette euh, fois-ci, on part dans le bordel, mort, on va tout droit. regarder à droite, là. Ouais. Parce que l'angle mort, il est à gauche plutôt. Ouais, bon, après, hein. Des fois, on va regarder à droite, des fois à gauche. Quand tu vas tout droit, le mieux, c'est angle mort gauche. Ouais. On peut le faire à droite, mais bon. Allez, on surveille bien, toujours tout droit pour l'instant. Tu vas arriver en même temps que la Twingo. Ok, normalement, ça s'annonce bien. Les trottinettes électriques. Impeccable. Et là on va aller faire un demi-tour. Donc rétro clignot et vu qu'on change de voie, angle mort, angle mort, angle mort, angle mort, angle mort. Angle mort Oui je le. Il faut tourner la tête. Allez, demi-tour. Surveille d'abord le passage piéton. Non. Non. Première. J'ai vu arriver le pied sur l'accélérateur, ce n'était pas une bonne idée Allez, regarde bien le sens des roues. Regarde bien par exemple, tu vois, elle a les roues braquées vers ouais. toi. Là. Tu regardes le regard du conducteur si tu arrives à le choper. Tu vois, lui, il reste dans le rond-point et on est parti. Ouf, le moteur, il se déchaîne. Voilà, ça c'est parfait on fait gaffe à tout le passage piéton voilà il est vraiment ouais, très loin donc c'est bon les jolies filles il a dû les remarquer je suis pas inquiet et on va à droite comme ça on travaille dans tous les sens allez on sort ici voilà c'est bien de l'avoir mis et on part à droite Voilà, là tu restes à droite, ok, on tourne ici de suite. Oh, donc il faut se mettre sur la voie de droite, rétro clignot et oh. on change de voie. Une petite secousse, c'est ça okay. Allez, le, on freine la première, on freine plutôt, on freine, ça veut rien dire on freine. Donc tu vois, tu peux pas gagner à chaque fois, t'as eu plein de feux verts, c'est fini. Voilà. Par contre, t'as gardé le clignot à droite pour aller tout droit Ah oui, pardon. Moi je m'en fiche, je sais où tu vas, c'est les autres. Ah oui. Donc lui, il peut pas changer de couleur, c'est pour les piétons. Tu vois, il y en a pas, donc tant mieux. Ouais. Tant mieux, il passera pas au rouge. Hein. Les gens doivent trouver bizarre qu'un moniteur, il ait une caméra à la main. <rire> ça va, c'est pas un fusil non plus. Ah, ça aurait été mieux en deux. Ouais, Disons que tu m'abîmeras moins ma voiture. Allez là on va accélérer un petit peu coup d'œil derrière et on arrive pied au dessus du frein. Est-ce que tu as vu ce qu'il y a ouais, au sol hein. Le sas pour les vélos, exactement. Oh le monsieur derrière il se cure le nez, c'est dégueulasse. <rire> je crois qu'on le voit pas. Ouais, je l'aurais bien montré la caméra mais... Téléphone à, à la main gauche, le doigt de la main droite dans le nez. Les mains à 10h10 c'est terminé après quand on a le permis. C'est dommage. Allez, ah, tout droit, normalement t'es prioritaire puisque t'es à sa droite. Des fois on voit des trucs bizarres. Hein. Faut faire semblant de pas les voir. Ouais voilà c'est ça. Le pire c'est qu'il a des grandes mains quoi. <rire> oh Ça fait plaisir ou pas Ah oui franchement, je dis pas. Non. Euh... T'as trop gardé le pied gauche enfoncé longtemps. Allez, on y va, sinon ils vont te couper la route. Ah, on y va on, ouais, va, on va, on va, winds, va, on y va, on y ah, va, on y va, on y va. T'es à sa droite, on y va, on y va, on y va. Je pensais que pour moi, qu'il était engagé, il allait quand même vouloir passer. Alors en fait, ça si tu veux, c'est pas des ouais. ronds-points. C'est juste qu'ils t'ont mis un feu avec un lampadaire au milieu. Ça permet, si tu vas à gauche, tu sais de tourner derrière, en fait. Ok Allez, fais attention ici. Regarde, arrives sur un rond-point, le danger vient de gauche. Donc quand je dis rond-point, je devrais dire sens giratoire. Pour faire le malin, c'est ça qu'il faudrait dire. Et l'angle mort Oui. Ouais. On va attaquer la semaine prochaine les créneaux. Et dès que tu vas oublier un angle mort, un créneau, ouais. tu feras un créneau. Comme dirait Monsieur Brognard, la sanction est irrévocable. Ça marche Très bien. Sinon je te parle comme en permis. Monsieur au feu, nous tournerons à droite. Ici là Oui. Ouais. Allez, on met le pied au-dessus du frein. La couleur du feu c'est bon. Un coup d'œil à gauche à l'intersection. Le passage piéton est il bon. est vide. Ouais, on rattrape la station. Oui, tu reconnais Oui, c'est bon. Je sens le feu rouge, pas toi Non. Même avec le masque, je le sens. Donc, je surveille bien derrière quand même au cas où. Voilà, on place le pied au-dessus du frein de l'embrayage et on passe. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais dû rien parier parce que j'aurais perdu. Et là, regarde bien, on va suivre Jurançon. Non, on va suivre euh, Saragosse. OK. Donc, Saragosse, en fait, c'est tout droit. Donc, tu as deux possibilités. Soit tout droit côté droit. Soit tu te places à gauche mais attention du coup pour sortir Parce que sur le dessin c'est tout droit Et en réalité c'est un peu à gauche Donc tu te mets à droite, il n'y a pas de souci. Alors freine un tout petit peu On va arriver en même temps que la voiture blanche Attention à ne pas passer trop proche ouais, Parce que tu as vu on atterrit en pleine gauche Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux Quand c'est comme ça Plutôt se mettre pas la pas première d'accord, Pour ne pas passer proche et après faire gaffe allez les contrôles à droite surtout parce qu'au final ça t'a fait placer à gauche pour aller tout droit ça marche Ok.